Je vous dis que ça marche tellement bien, c'est qu'en plus, la Belgique a décidé de faire le même type de management dans le plus gros ministère, que le ministère du transport. Nous, ils ont 400 collaborateurs, ils représentent, leur chiffre d'affaires, 45% à l'export, et le pire, et là, lui, il est très très fier quand il annonce ça, maintenant, il ne fait plus que de conférence, il n'est plus le, le, le directeur de l'usine. mais il dit non seulement on fait 45% de notre chiffre d'affaires à l'export, mais en plus, on vend aux chinois, ce qui est quand même assez rare dans le même man, manuf, manufacturier que de vendre des chinois. Au bout de trois mois, il va réunir toute l'usine les 400 employés, parce que lui, à chaque fois qu'il a un message à passer à ses employés, souvent, on va en parler aux gestionnaires, qui vont en parler aux autres gestionnaires, et qui va arriver au chef d'équipe, puis comme il dit, bah, entre le moment où je l'ai dit, puis ce qui arrive au bout, là, c'est comme ça a bateau, ça finit chameau. Donc, autant adresser le message à tout le monde. Et comme il savait que ce qu'il allait faire, ses gestionnaires n'allaient pas être sûrement les meilleurs représentants, il a dit, bah, autant que je m'adresse moi-même à ces gens-là.